C'est ça que fait au peuple Nous-mêmes, nous la nou là. Nous là. Nous sommes Nous dit, n'ex Nous sommes là. Nous sommes Nous là. les Nous là. Nous là. Nous là. là. là. Nous là. de Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous quel que soit Jean genre sous vie, ni, souper, ouvi, soit form, ouvi, ni de forme de vie, nous-mêmes, Nous mêmes sommes là, nous allons faire un l'état nous ne nous pas faire un de à la mêmes nous retournons là, nous allons deux personnes. Nous allons nou faire des mettre de personnes, mw. nous mêmes nous dans C'est comme ça, mon frère.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 Et l'un de nous ça nous fait nous-mêmes. Et dans la zone, c'est c'est fait et dans depuis que mon ils à ça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 On toujours toujours dans la zone. La zone pour moi n'y a pas de monde qui a un barricade dans la zone. C'est l'âme fête, c'est grandi. Quand Tout le monde a un barricade dans la zone. Et là, toute grande famille m'y est. Vous comprenez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 L'État lui-même qui ne peut pas Parce que je ne bien gardé, les monde, ça ont au même. parle pas la e justice, à qui mérite la justice. La e justice, c'est c'est qui mérite la justice, pas Mais quand je pose mais ça toujours eux fait. Ça sont toujours et moi, elles sont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 que c'est nous-mêmes, tuer population, c'est ça fait, comme des les ça, tête la poudre de tout, d'après vous-même, qui s'est bon Bon, je peux confirmer son travail, à a fait. OK. Il a confirmé que travail, il a fait travail, il a fait le travail, il a fait le travail, il a travail, pour me compter, c'est bon, bien sûr, c'est recommencer, sinon son temps, nous t'apprêtons. Ben, ti il faut que moi dis, dans ce moment-là, pile parler en pile, et surtout à travers vidéo, ça que vous avez fait, vidéo qui vient virales sur toutes les réseaux sociaux, ti retourner mm -hmm. retourne la Kali, ti makak Nek toto yo bout de terrain. Ti makak, second message, ou t'as voyé pour nek totoyo c'est qui ça le tapis? Moi-même. Je ne sais pas si je ne ni pas si je je ne vais pas faire je si veut ne que pas si je nous sais je ne sais pas je ne sais pas si je pas je si on ne pas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 c'est ça où les révolutionnaires, les révolutionnaires, faut camper contre le système. Non, contre tout ça pas bon dans Comment même des fois madame. Et ça qui est a vivre pendant tout le pays, a bouleversé comme ça. Est-ce que vous avez dit qu'ils ne pas Non. Parce que si la peine à quel que soit sous-forme de si vol qui gagne milliers, C'est parce que toujours même, pas financier.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 qui sont faits Qu'on a joué moyen Qu'on a joué une... même pour fonctionner avec tout nègre sa yo qui avait en léa Les soldats nous déjà, Nous connaissons nous dans la guerre nous dans la bataille. Nous tout marcher tout, tout. Tout ça n'a a besoin. Parce que nous n'avons pas mal à dire. Même si notre mode, notre nous avons eu des gens, nous n'avons pas de confiance. Comme nous nous avons eu des gens nous tout mis Nous tout marcher, Nous tout marcher, Nous tout marché correct. Nous avons tout marché dans la guerre. Nous avons tout à fait net. tout préparé. Et puis, je ne pas dominer fait pas. c'est ça que Timacac, moi e là, moi e là, n'a pas avancé avec l'interview. Et il faut que nous disions après ça qui te finisse en l'air. Moi, c'est le premier journaliste qui bon, a eu l'interview. Mais Timakak, bon, bien. A dire, à qui sentiment l'autre a retourné en l'air fait ça À qui sentiment même où tu retourné Est-ce que tu es retourné avec une idée de vengeance Ou bien Timacac tu retourné pour la paix je suis venu Je vais la la Ça va dépendre ça ce que sous a dit. Si la aucun problème. que pas un moment, que que a là, que ne pas nous-mêmes. vous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 Lé nou t'ap mené opération ça. Est-ce que c'est nous nuit qui t'est plus approprié pour nous qui fait déporter boure sou nèg yo Ouais, c'est nous nuit. Et nan la kaille non. On va bon pas t'attendre ki m t'ap jené nan position. C'est pas d'abord paraît m'stab. Bon. M'parèt m'toujennèt que you know, il y a ces 14 des victimes. On peut pas j'aime chuter comme ça. Mais pour opération ça t'imaka, est-ce que ou t'es joigne support nèg gravine ou bien nèg village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 et tranquillité là-dedans pou pou pour que capable de vivre parce que moi avons en pile jardin jardins qui ne rien là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 Qui est-ce que c'est le bourgeoisie qui a ce qui est là le bourgeoisie, il pas qui ont financé les amis. qui a financé amis. Et puis pour payer la marche normale, pour tout le monde là, pour tout le monde qui est là, il est là, il est pour il est là, il la là, pour est pas Ay, yaman de denaille, ki so, paye, nomor, Alors nous besoin comme si nous nous nous capable nous un bataille pour un changement. C'est comme ça ou, ou c'est comme ça Noël well? C'est comme ça li même. Ti dernier mot tu t'a lancé avec tout moun qui pral tande interview ça et surtout avec l'état. Bon, ne va pas l'état parce que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 mettez ensemble et vous pouvez y marcher pour que tous vivre là, car vous à l'aise. Vous avez des gens dominicains qui sont Qui ça nous fait pour ça Qui ça nous fait pour ça Ça nous fait, même choisi dans chaque ghetto, là, vous un temps et puis tout pour tout le monde normal. Vous pas fait ça. dit, ça ça dit, ça dit, ça vous ça vous ça tout vous ça vous ça vous